du quartier voir ça fait un Quand spécial quand ça change ou pas non ça on rien c'est quoi qu Ah c'est qui tourne le truc c'est les petits moteurs à l'intérieur ouais. ouais ça va parfaitement vas-y tu le Ah, elle va faire plusieurs en même temps, là. <rire> c'est le tic, -tic. lequel, ah, c'est Tu peux composer ton morceau, là. Ah, Apparemment. Il a 10 bas C'est cool Ouais ah, c'est ça à faire. Excellent, ils ont. Il y a un rythme. Il a, il a changé de rythme Le rythme dans la peau. Ouais, ça change vraiment de, de tonalité par rapport à... Euh, ouais. Et en fait, ça c'est parce qu'il y a différents gaz, en fait. Hein. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Il y a un mec qui fait des compétences avec ça. Avec ce, ce système-là et... C'est l'intention ça qui fait la canton ça. Je dois pas l'entendre en fait que j'avais des trous en fait en émission. C'est truc qui est dur. Non c'est trop beau. Ouais mais ah, il y a, a d'autres jeux aussi. Un peu comme quand t'allumes ta télé, tu ouais, sais ça. des f. Ah c'est des ah, paroles Attention, Il va falloir sortir, ça va exploser dans 5 minutes. Tu entends avoir... là, là, là, là, là, là, Petite aiguë, euh, aigu, euh, bonne aiguë même. Ah, oui mais euh... pas trop. Elle, elle, elle m'explose les oreilles et j'entends pratiquement pas quoi. C'est fou, t'as fait trop de teufs toi <rires> Ah, C'est beau, du coup, vous en dansez. C'est beau, du coup, on vous voit danser au milieu de la rue comme ça. Moi, j'adore ça. C'est ah ça c'est tout il n'y a pas dans Noahé quoi. Y a pas deux a pas dans, dans Noahé tu, tu sais, Ah ça, ouais ouais. ouais. Bon, dans dans Noailles, on aurait que du 50 h en fait. Hein dans Noailles, on aurait que du 50 h parce que là justement le fait qu'il y ait différents types de magasins, types de... Il n'y a que des magasins, il n'y a pas d'autres trucs. Les ventes, il y a tout ça qui est... Parce que ça, en fait, là, c'est une morgue, je crois. Il y a des chinois. Il y a des chinois. C'est quoi, vous pensez Je sais pas, mais c'est hallucinant, quoi. Et ça bouffe carrément 50 Hz, quoi. Ça bouffe tout, quoi. Hyper fort. Les gens qui viennent bosser là, ils doivent avoir mal à la tête. Ah ben. La, la preuve qu'ils ont tous mal à la tête. Ils ont tous dérelagé. <rire> disponible. Tu vois, regarde, le champ, il, est... il pisse partout. Quoi, ouais. Et dès que tu rapproches... Vas Et là, il est prendre Diamant, là, là Il y a une... Hein? Est diamants, là, caché. Euh, euh, je suis une... premier, alors <rire> <rire> hein? Ce sera pas mal, là. Hein? <rire> <rire> on en a déjà, là Ils sont où <rire> diamants, c'est ce que euh, ce c'est... C'est marrant c'est ça, au son, euh, Ce son-là, au diamant. Ça. Ah, et ça arrive au cerveau tout ça, euh, ça Ça agit sur le corps du monde, Ça agit sur le corps En fait, c'est en fait, sûr, ça agit sur le cerveau, c'est évident. Il y a plein de choses qui sont faites. En fait, euh, ça peut casser des choses au niveau cérébral, etc. Mais et ça, ça agit sur le corps qui fait on ne sait pas encore très bien comment, mais... Euh... On va mourir bientôt alors non, On va mais muter, tu, tu, tu, tu muter. C'est quoi la fréquence qui agit <rire> sur <rire> le corps et qui fait que ça te donne envie de vomir C'est de être... 7 Hertz ouais, Donc y a, ça a quand même des effets... 7 euh... Hz ça fait, ça fait, ça fait euh, vomir ouais. En fait, si tu as envie de vomir dans les, des avions, des camions, des bus, ouais. etc. C'est parce qu'il y a une fréquence dans le moteur qui est autour des 7 Hz et qui est la fréquence qui fait, euh, en fait euh, vomir. Il y avait pas fait. mal tout de suite. Je sais que j'ai ça... été vu par un Toubib, ouais. j'avais un problème de disque intervertébral, ouais. et il m'a dit je vais vous envoyer l'onde ouais. qui est peu ouais. peut-être peut laisser ouais. euh, ouais. la remettre en place. Ouais. Si ça ça marche pas, ouais, c'est l'opération. Ouais. Ah oui tout à fait. Et c'est utilisé effectivement pour ouais, ça. Ouais. Ils envoient la bonne fréquence. Il y, la... y a les couleurs, il y a aussi le son. Celui-là il est complètement différent. Ouais. Celui-là il travaille tout, le monde. il travaille dur plus là Et même le moi sur la caméra. Ah ça sur la caméra ça un... pas. Bien sûr, la caméra elle met des ondes. Mais tous les appareils on peut le tester à la maison tu vois. Les appareils incroyables ou des, des chiants de fréquence, que... c'est ça qui est intéressant dans le, dans le parcours. des tiroirs, des tiroirs euh, les, les, les de... que en permanence. ils de toute façon on leur dit qu'ils discutent en permanence. Non c'est bon. <rire> Ça c'est une pièce. C'est une caisse en soi parce qu'il y a déjà parce qu'il y a une composition de plein de ouais, choses. Tout à l'heure on en a peine bien, on a fait une. J'ai tiré euros alors que je pensais pas pouvoir les prendre. Je crois que c'est ce qu'ils ont demandé gentiment. Donc un concert de retrait cash, c'est ça c'est sympa oui. flangeur, Ah celui-là est terrible On pourrait faire un concert avec chaque. Ça fait rien, si tu peut faire un changement. J'en une carte, introduise une carte. Moi je l'ai la carte, mais je, là. Ah, mais je peux introduire et ne partirai. Ouais, tu Là c'est beau. Ah là je te préviens, c'est beau. électromagnétiques non c'est ouais. ouais. tous les champs qui sont émis euh, électriques électroniques dans la ville euh, qui nous traversent en permanence oui. puis, ça lui met une fréquence et après ça revient oui. c'est le son de la machine Avec l'espèce le, de, de grosse boucle. On dirait vraiment que c'est le qui vous a fait peur <rire> C'est pas le, le on travaille là, va savoir. Voilà. Ah non non en fait on est ouais, pas en train de pirater les automates. Le oui oui on en sait ah, pas. Là il s'est fait disparaître. <rire> Merci monsieur. C'est une attitude vachement euh, suspicieuse. Ouais. Ils et bien, que que là euh, ouais, ils ont été suspicieux mais ils étaient tellement impressionnés qu'ils ouais. disaient rien quoi. Ouais, et puis au bout d'un an quand même ils ont dit quand bon, je s'arrête. Euh... <cười> <cười> <cười> <cười> <cười> ah ouais Ah t'as une belle voiture hein Fais un beau bruit hein. C'est question de propriété, c'est on vient travailler travail avec la caisse d'épargne, c'est pas mon travail avec la caisse d'épargne, ça peut me faire triper, tu vois, des trucs de, de tu vois. Ouais, ouais, ouais c'est hyper... Euh... Puis après, à la fin, le mec, il a rajouté, ouais, euh, ouais, oh, c'est la loi, tu vois. Le mec, il disent vous quoi, tu vois, c'est quoi leur planète, quoi. Les gens maintenant l'enquête, hein. ne serait-ce que visuellement, en tout cas, ils sont. Ouh, attention ton bras, tu pas accrocher. La Mercedes. Hein? Ouais, toi. Watcher, hein. ouais, les voitures, c'est journée ouais. C'est c'est C'est bien, c'est bien. <rire> <rire> hein. wow, so... ouais. c'est bien. Euh... <rire> Il y en a pas quatre, c'est tout. C'est la capitale. Voilà. <rire> euh, c'est clair qu'il y avait plusieurs trucs à.. Euh, le... hein Ça fait excellent. <rire> <plaisir. rire> Il y a partout, c'est bourré. bourré T'avais toutes les nouvelles banielles là hein. hein C'est <rires> une ça Tu veux du son <rires> Excellent Ça, marche bien, ouais, 406. Compositeur le gars Oh putain c'est là C'est un avion ouais Vas-y retourne-y retourne-y Arsène là C'est Larsène <rires> <rires> ah, vais, Mais si il une dynamo. <rires> <rires>